plutôt pas mal en fait. À se rapprocher du Rhône. Il fait pas super beau mais bon. Le ciel il ressort tellement bleu. Je crois qu'il faut que je regonfle le pneu. Bref. Alors ça c'est la Viarona d'un côté. Parce que de l'autre, il y a un restaurant. Celui où j'ai. Euh, je sais pas si on le voit. Si. Euh, le truc sur le bord, là, dans le coin, là, c'est le restaurant où j'ai travaillé pendant euh, euh, 10, 19 mois. C'est ça. Et bon, c'est l'histoire ancienne. Maintenant... Là-bas, voilà. là c'est le port. Il y a une plage sur une partie du Rhône. On va dire que c'est une partie du Rhône qui est un petit peu coupée. Et, euh, il y a une sorte de petit lac derrière. Je crois que c'est par là-bas. Donc là c'est la route qui longe le camping. Ça, ça ressemble plus à rien parce qu'ils ont enlevé tous les arbres, malheureusement. Ah, J'ai trop l'impression qu'il faut que je regonfle le pneu. C'est horrible. Ça fait bizarre d'avoir la caméra comme ça sur la tête. Le truc c'est que ça tient un pas top top. C'est terrible. Allez, téléphone dans la poche. En espérant que ça coupe pas le micro. Ça me ferait bien chier. Oups, bip. Allez oh, ça a bougé Je pas pas mes lunettes, donc j'ai des moustiques qui arrivent dans les yeux, c'est pas top du tout Passer par l'autre côté pour revenir en arrière, donc retourner sur la Vierona au final. Il y a un peu de vent, mais il fait pas trop froid. Tous les arbres qu'ils ont enlevés, c'est n'importe quoi. mouchage monsieur dépendant des mouchoirs mm <laughs> Voilà, on peut voir que c'est la, la Viarona. Ou je sais pas si ça s'appelle Véloroute 2. Ça a l'air, mais bon. Euh, je sais plus comment elle s'appelle. La partie là-bas, c'est l'île de je sais plus quoi. L'île du beurre, je crois. Non spécial, mais bon. Euh, voilà. Et donc, on retourne plutôt par là. Toujours le camping sur la gauche. Ça fait froid quand même de rouler à 30. Oh. J'ai le nez qui aime pas du tout. c'est mieux. C'est comment déjà un Macarena C'est comme ça Non Je sais plus. Du, du, du, du, du. De vent, c'est horrible normalement j'ai des sortes de réducteurs de bruit dans les oreilles mais là, je ne les ai pas, ça fait mal là où on était là bas il y a un autre restaurant en rouge euh, un, peu, un tout petit peu plus loin sur le rond-point à droite il y a une pizzeria qui est pas trop mal mais bon euh, la dernière fois on y allait quoi il était euh, 19h30 ou 20h il, il nous donnait pas avant 22h22h30 c'est horrible mais elles ont l'air bonnes les pizzas quand même je prends toujours chorizo Alors, de ce côté, nous avons Condrieux, et de l'autre côté, nous avons euh, les roches de Condrieux, suivies de Sinclair. Ouais, c'est bizarre, mais... Coucou Donc là, c'est d'où je viens. Mais euh, la vélo-route, elle continue par là jusqu'au restaurant où il y a une coupure. Vous. Je vais vous montrer. Okay. Okay. un chat, il eh, y en a de partout j'espère que ça va pas être trop flou avec les vibrations Là je vais vite mais normalement je prends mon temps, hein. c'est juste... Je sais pas, j'ai l'impression que le ciel il va me tomber sur la tête C'est juste une impression je crois. Donc voilà, là on a la coupure avec le restaurant. En fait c'est pas qu'un restaurant, c'est aussi un hôtel. Donc au-dessus il y a une partie de l'hôtel, une partie parce qu'il y a une autre partie derrière. Et en bas avec euh, les gens là qui sont là, là c'est euh, un restaurant, un restaurant semi-gastro. Yep. voilà. Ah, là, ils font surtout des joutes. J'y vais pas souvent, je trouve pas ça enfin, super intéressant. En même temps, j'y connais personne. Alors, derrière, donc c'est le centre du village. Euh, en face, là, on peut voir, il y a un carrefour, donc c'est pas loin de chez moi. Euh, je vais vous montrer le, le devant du restaurant. Donc euh, là où il y a le gros panneau, la hôtellerie-restaurant, euh, c'est un... Euh, comment je peux dire ça euh... ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est pour euh, loger les stagiaires. Quoi. Donc là, il y a le parking du personnel là, en général. Ça, ils ont des, des il n'y a pas longtemps pour laisser la place. Là, je rentrais pour travailler en tant que plongeur. Et ça, c'est l'entrée du restaurant. on retrouve la véloroute, route Hop, qui longe bien le rhône et ça va super loin voilà je peux aller jusqu'à là bas C'est petit, c'est à double sens. Alors, oh, voilà le centre commercial. Enfin, le centre commercial, qu'est-ce que je dis des conneries? Euh, le market, euh, c'est euh, un super, je crois, c'est pas un super. Enfin, je crois. Allez, on retourne sur nos pas. ne faites pas ça à la maison <rire> ne faites pas ça vous, tout court contresens c'est une maison de retraite si je me souviens bien avant c'était l'hôpital, ils l'ont déplacé plutôt bien emménagé Mais on retourne à la cabessa. oh ce vent pas combien il va mais avec moi qui roule à contre contre courant contre vent Hop. et là où j'habite Nous voilà arrivés Yo